Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de la particularisation des boutons avec Storyboard. En fait, c'est intéressant parce que euh, ce que je vais vous raconter sur Storyboard va euh, en partie être transposé sur le mode programmatique puisque à part le fait que vous ne le ferez pas via une interface euh, graphique, des clics et des machins, eh bien euh, vous allez devoir envisager euh, le même type de euh, mécanique. Alors première chose importante, c'est que pendant longtemps on a utilisé un euh, bouton qui s'appelait Render Direct Button qui est tombé en désuétude. Donc en fait ce bouton là a priori vous ne l'utilisez plus et je pense même que vous prenez des brandings dans la tête si vous l'utilisez encore. Par contre ce qui est important c'est qu'un bouton et eh bien en fait vous avez plusieurs états. Il y a l'état normal, il y a l'état highlighted quand euh, vous avez le doigt qui tape sur le bouton et puis vous avez un autre état lorsque vous relâchez, enfin bon vous irez voir le fantastic manual parce que les plus importants c'est l'état normal et highlighted et pour chacun de ces états vous pouvez avoir une apparence qui va changer et on va jouer justement avec ces changements d'apparence. Donc ça c'est quelque chose qui est important c'est qu'un bouton a plusieurs états. Certains sont dérivés de la notion de vue, on verra plus tard que tout est vu dans iOS. D'autres eh bien euh, sont liés au fait spécifique que cette vue est un bouton. Donc le bouton qu'on utilise maintenant, c'est le bouton de type système. Et ce bouton, eh bien, en fait c'est le bouton par défaut que vous trouvez sous iOS. Et quand vous appuyez, quand vous posez le doigt sur le bouton, eh bien, il va se passer quelque chose. Ça va générer un événement. Et si vous avez fait l'association de cet événement à une action, on sait le faire à ce stade via storyboard mais on saura le faire bientôt de manière programmatique et eh bien ça va invoquer une méthode et puis vous avez d'autres types de boutons, je vous ai mis tous les types de boutons ici, le detail disclosure, le info light, le info dark, alors ils sont pareils maintenant mais à une époque ils n'étaient pas pareils, il y a peut-être des trucs subtils qui changent, euh, j'avoue que je n'ai pas été vérifié et puis vous avez le bas de contact. Alors en fait ces boutons ils sont importants parce qu'ils vont vous une présentation qui, en fonction des différents endroits où vous les trouvez, et eh bien va être familière. Et puis donc, si vous utilisez des boutons qui sont différents de ces boutons par défaut, vous avez le type de bouton qui est custom, auquel vous pouvez associer par exemple une image, c'est ce qui est fait ici. Et on va justement voir comment on peut jouer avec euh, ces boutons custom pour pouvoir faire euh, des choses un petit peu différentes et rigolotes. Je vous ai préparé une petite application. Dans cette application, j'ai déjà rentré, on a vu comment faire dans une séquence précédente, eh bien, euh, un certain nombre d'images, en particulier une image d'un euroface et une image d'un neuropile, qui vont me permettre eh bien, de jouer avec la particularisation des boutons. Et ensuite bah, je vais vous montrer le storyboard, voir comment j'ai fait, le bah, storyboard jusqu'à présent euh, rien que du très classique. Vous voyez, j'ai ici euh, deux labels euh, un label qui donne un texte et puis un label qui euh, affiche retourner et puis on va surtout s'intéresser au paramétrage de ce bouton. Ce qui est important dans le bouton c'est que vous voyez comme ici euh, j'ai dit qu'il était de type custom donc ça c'est très important et la première chose que j'ai fait c'est que j'ai dit que l'image associée à ce bouton custom c'est euro face. Alors ce qui est important c'est que en fait, euh, j'ai associé cette image à l'état du bouton qui est default, qui est l'état dit normal. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'états supplémentaires. Il y a highlighted, il y a focused, il y a selected et il y a disabled. Et on peut, en fait, modifier l'état du bouton avec des attributs et dire à Storyboard par exemple eh bien quand je suis dans cet état là s'il te plaît change changement l'apparence du bouton. Donc ici on va simplement le faire pour Highlighted et vous voyez que si je me mets en Highlighted et eh bien ici c'est EuroPile qui est sélectionné et non plus EuroFace. Si je voulais faire le changement par exemple mettre EuroFace pour Highlighted et puis default je mets pile eh bien je procède de la sorte. Je vous propose de faire une petite démonstration de ce que ça donne. Donc ici, pas de surprise, j'ai mon application. Ce qui est intéressant, c'est quand j'appuie sur le bouton, je presse dessus, vous voyez, eh bien l'état a changé parce que c'est la forme Highlighted qui se met en place et tout ça est bien évidemment pris en charge par Storyboard, par surtout IOS. Bien évidemment je l'ai fait ici avec storyboard mais je peux aussi le faire de manière programmatique sinon ça n'est pas drôle. En guise de conclusion eh bien vous voyez que le bouton c'est un objet un peu particulier qui va jouer un rôle important dans l'interactivité puisque c'est la mécanique qui vous permet euh, finalement, d'interagir assez facilement avec l'application. C'est un des widgets les plus importants. Il y en a plein d'autres que vous allez pouvoir euh, utiliser aussi. On peut jouer avec euh, le fond du bouton également. Je ne vous en ai pas parlé mais euh, il suffit que vous regardiez dans les informations et vous pouvez parfaitement jouer avec ça. Vous pouvez mettre euh, une image, vous pouvez changer la couleur, etc, etc. En fait, ce qu'il faut voir c'est que euh, Plein de ces mécanismes d'iOS et d'autres qui vont être présentés et que vous allez manipuler en exercice eh bien peuvent être paramétrés et là je vous laisse le découvrir sur le fantastic manual. Je vous remercie de votre attention à bientôt.